Je sais que ce matin, Philippe, mmh. vous réveillant vous, vous avez cette boule magique. Mais quels sont les thèmes ce soir du 4 à la suite Fin du mystère. Regardez. Pour éviter une grande risque, je vais prendre le Joe, le David. Philippe, c'est parti. Philippe, le Joe, le David Donc pour éviter le thème mystère hein, vous... Oui, effectivement, c'est une... une... Oui, oui. Ouais. Des... le thème mystère est dangereux. Je regarde, ça pousse. D'accord. On peut changer Non. Hier, vous m'avez fait une belle performance au 4 à la suite. Cette bonnes réponses dans le Philippe. Le Joe, le David Attention. The is true. La calotte, c'est moi <cười> <cười> Ça ne paraît pas...